Papa, je sais je, je ne suis pas le fils de tout le monde rêve, il doit y en avoir des meilleurs que moi, mais il doit y en avoir des bien pires, du moins j'espère. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, car c'est aujourd'hui que tu vas découvrir qui se trouve vraiment devant toi à l'heure où j'écris ça. J'ai envie de pleurer, mais il ne faut pas, il faut que je reste fort, car ta réaction ne risque pas d'être celle à laquelle je veux m'attendre. Regarde-moi bien. J'ai toujours été différent des gars de la famille. Beaucoup plus porté sur les vêtements que sur le foot. Oui, je suis gay, papa. Je n'ai pas honte et je ne veux pas que tu aies honte de moi. Toi non plus. Je veux au contraire que tu sois fier de moi car je suis sorti du placard. Je sais que tu dis tout le temps que tu ne veux pas de pédé dans ta famille. Mais c'est trop tard. Tu m'as moi. Je ne te demande qu'une chose, papa. Ne fais pas comme les autres, ne me fais pas partir de la maison. Laisse-moi ici avec toi. Oui, je veux rester parce que je t'aime. Euh, bah, ce texte, euh, je le trouve très fort et euh, ça, ça me parle beaucoup parce que euh, moi aussi, euh, j'ai dû faire, euh, dû faire euh, un coming out. Euh, voilà, j'ai aussi annoncé à mes parents que j'étais gay, voilà. J'avais parlé à ma mère comme ça et on, bah, on, je lui ai dit, mais en fait, je pense qu'elle s'attendait aussi un peu, parce qu'elle remarquait un peu mes différences, euh, un peu ce goût pour la mode, euh, tout ça. Et, euh, et je pense que, bah, elle a, en tout cas, elle a bien pris, mais certes, elle a, elle a, elle a peur encore, même aujourd'hui, que, que je me sente triste. Ou... Elle sait très bien que j'accepte très bien mon sexualité mais elle a toujours peur que des gens me fassent du mal, ou... parce que ça arrive. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui considèrent ça encore comme un, comme un délit ou, ou comme même une raison pour tuer une autre personne. Mais bah non, en fait, c'est normal et on l'a pas choisi. Et voilà, moi, ma mère, toute ma famille l'a bien prise. Même mes amis, euh, j'ai eu un peu de mal à accepter au début, mais c'est parce que j'étais encore petit et euh, je l'ai su assez tôt. Donc euh, voilà, je pense que... Je pense qu'il faut pas prendre ça comme une fatalité et plutôt moi je le vis bien.